L'or noir, je sombre à l'heure où je t'écris, je erre le jour et la nuit, plus rien ne fait battre mon cœur, hormis les souvenirs de ta douceur. Cette intensité que tu m'as offert, quand je suis parti rejoindre la mer, oh jamais, jamais je ne l'oublierai, même si ce soir je venais à sombrer, tu as su m'offrir cette lueur dorée, celle pour qui je pourrais sombrer. Un phare. Comment fais-tu pour rester là, sur ces énormes blocs de guerre, à briller sur ces vestiges tel un phare qui m'éclaire Quand devant moi le ciel s'assombrit, ta présence me guide et me rassure. Je me sens confiant et je souris, même si avancer dans l'obscurité est dur. Comment faire sans armure, alors que les années et le temps ont laissé bien plus de blessures que ce que tu m'offres à présent pour voir que même dans l'obscurité, il n'y a plus besoin de se faire la guerre, et que nous arriverons à se respecter et ne plus jamais revivre cet enfer. Entre deux, nul besoin d'aimer surfer, nul besoin de savoir voler, il suffit de laisser parler son cœur, pour saisir à toute heure et transmettre avec poésie. Te voilà à présent face au souvenir du temps, où ce lien et cette passion te feront vibrer sans raison, car comme toujours, je vous parle d'amour. Et à chaque fois que tu reviendras ici, surfer avec tes émotions, sache que de cette liberté, de cette évasion, il restera de cet instant merveilleux, de la lumière entre deux. Vague. Laissez voguer son esprit, c'est rêver à l'infini. Bon voyage. Alors des anciens, Replonge avec moi dans les couleurs matinales et douces de cette fin d'année. Il n'y a ici que de l'amour et de l'or au cœur de mes terres girondines. Alors que 2022 à l'horizon se dessine avec les formes et les lueurs de l'aurore, je ne peux pas m'empêcher d'y songer. J'aimerais avec moi t'emmener réchauffer ton cœur. Le chercheur d'or. Je suis lassé de chercher mon étoile. Je l'ai laissée tomber au fond de l'océan. Et je ne sais si un jour je pourrai la retrouver. Alors je cherche encore et encore, sous vos yeux, comme un chercheur d'or, ce que j'ai laissé tomber, comme un jeune et fou amant. Désormais, chaque nuit sans elle, je me sens mal. de Marin. Un homme qui a le cœur qui chavire prendra son temps avant de remonter sur un navire. Mais une lueur apparaît et laisse envisager qu'il essayera de remonter sur ce joli petit voilier, laissant à nouveau son cœur se noyer. survivre aux tempêtes. Je survis comme je peux, ça me tue à grand feu. Même si chaque jour je me noie, je ne tomberai pas. Le soleil va bientôt briller. Je me souviens encore de les regarder. Est-ce toi qui les as cachés Dans le ciel brillait ton cœur, et je les ai éloignés de ma noirceur. Depuis longtemps, je nous regarde, et tout me semble vide. Mais depuis quand tout ceci m'est-il invisible Ai-je oublié de profiter de ces instants Depuis quand ai-je cessé de courir après le temps Pourtant, tu m'as offert tant de souvenirs si peu banals. Pourquoi ai-je oublié de regarder les étoiles Est-ce moi qui ne vois plus passer les heures, ou toi qui as éteint les étincelles de mon cœur Tout change, tout disparaît. Le soleil va bientôt briller. Nuit sombre à tes côtés, je me sentais vivant, moi-même libre et en paix. Mais que veux-tu Le ciel en a voulu autrement. À présent, j'urle pour te retrouver. D'or et de larmes Je pensais mon âme dorée, mais il m'a fallu longtemps pour comprendre qu'à tes côtés, plus rien d'autre n'était important. Si seulement au fond j'avais pu voir que tu n'étais qu'une mère qui pleurait, les larmes que tu avais déposées auraient pu sur ma peau sécher. Survol doré. Depuis longtemps, depuis toujours, il n'y a jamais eu de colère dans la moindre de mes larmes, juste de la douceur déposée sur ta peau, et secrètement quelques diamants cachés là au fond de l'océan. Doucement déposés comme ces mots, il est à présent l'heure de dévoiler mon âme, de faire briller cet or solaire qui s'appelle l'amour. repos vital Aujourd'hui la nature se repose alors je fais comme elle je laisse faire le temps et patiente que le printemps vienne de ses rayons de soleil m'offrir la douceur de cette osmose Forma guide il y a des instants qui nous réchauffent le cœur et que la vie ne peut emporter, et tous ces moments à venir qui nous offrent le bonheur que l'on était venu chercher. Au cœur de tes vignes, tu m'offres un arc-en-ciel de couleur, mais où veux-tu que je mette ça dans mon cœur J'ai parcouru tant de routes, bu tant de vin pour oublier sans doute. Et pourtant, à chaque fois, cela ne pourra jamais être la dernière fois. Je suis venu encore une fois au cœur de tes vignes, voir tes douces et sulfureuses lignes. Et quel que soit le château qui m'a fait déguster, comment vouloir partir, comment ne pas rester Béaba au pont Baba. À l'heure où tout s'active, j'y reste inépuisable et patient, et sans connaître le dénouement, je laisse parler le temps qui défile. Arc-en-ciel je ne dis rien, mais ta douceur me fait vraiment du bien. Dans chaque larme et dans tout ce qui brille, il y a un peu de notre âme. Ce sont tes formes et tes couleurs qui, chaque jour, réveillent mon cœur. Les ailes d'un ange j'ai longtemps cru que je te trouverais dans le ciel, mais tu es là, ici sur terre, perdu, comme un ange sans ailes, qui n'attend que de me trouver une fois de plus. Regarde, tu peux à présent me rejoindre. Laissons à présent jour et nuit brûler nos cœurs sans plus jamais les éteindre. Ensemble, vivons pour toujours intensément nos vies. Je lis mon destin. C'est dans le creux de tes lignes que l'avenir se dessine, et c'est dans celle de ta main que je lis mon destin. À nos voyages J'ai longtemps voyagé seul, la lune et le soleil ont toujours veillé sur moi. Il est temps à présent que chacun d'eux ferme un œil et que je me pose ici, près de toi. Oh, je compte bien continuer à regarder avec toi les étoiles, jusqu'au petit matin où il commencera à se lever et que nous rêverons encore allongés sur le sable. pour toute l'éternité. Je n'ai jamais sombré, je ne suis jamais tombé, j'ai laissé maintes fois à tes pieds bien trop de moi, mais je suis toujours resté là, seul, mais toujours en pensant à toi. Même si je mets un genou à terre, sache que pour toute l'éternité, je n'oublierai jamais la lumière de ta douce voix latée. Coup de foudre Seul entre ciel et terre, je n'attends plus, mais il me tombera un jour dessus. Il faudra bien m'y résoudre, car ce coup de foudre qui enflammera, mon cœur fait de tendre bois, pourrait bien me transformer en poussière. Mais après tout, peu m'importe à présent, puisque je finirai mes jours intensément. L'ascension. Es-tu pris pour cette ascension Tu pars tout excité par l'aventure Mais arriveras-tu à grimper Peu importe combien de fois tu auras dû t'arrêter et si tu as grimpé la dune à vive allure, l'important dans tout cela sera l'émotion. Car une fois là-haut, tout ce qui t'attend sera beau et te laissera sans voix. Alors oseras-tu, cette fois, croire que tout ce qui reste à venir Va bien au-delà de tous tes souvenirs. Le commencement 1. De rêve et d'illusion, nous avons commencé un joli nid douillet pour t'offrir une maison. Plusieurs mois à bâtir, à la cime d'un arbre, à l'abri des regards, et voir naître et grandir les graines de tout fondement pour l'arrivée d'un enfant. Au milieu des étoiles, nous unions ainsi nos âmes, dans l'espoir de voir un jour s'envoler notre amour. Douceur matinale de tes formes, de tes couleurs, tant de doux souvenirs demeurent dans mon cœur. À présent, chaque matin, je te contemple, je t'admire, je peux te toucher de loin. Soleil d'hiver. Je m'assois, je patiente, même s'il fait froid, même s'il vente. Même si je dois rester là, dans le silence, je n'ai pas peur, je te fais confiance. Double cosmos pour entrer dans le cœur d'une fleur, il faut lui laisser accéder à nos propres émotions. Orchidée. Tu souris déjà et je n'ai rien dit. Vois dans tout cela que je suis ici. Oh non, pas pour te tirer la langue comme le ferait une girafe, mais pour qu'à la longue tu m'offres rire et grimace. Semer la lumière. Il suffit d'observer la croissance d'une plante pour simplement constater que la vie est ambivalente. Alors que la lumière lutte face à l'obscurité pour faire germer de terre tout ce qui a été oublié, elle sait pertinemment qu'à vouloir combattre, elle donnerait vie ou mort à des enfants qui ne cesseront entre eux de se battre. Plus ils grandiront pour survivre, plus de leurs feuilles l'ombre dominera sur les générations à venir, menant inévitablement sans fin ce combat alors cesse de vouloir lutter finalement. Tout n'est qu'équilibre sur terre, alors ne cesse jamais d'aimer ses enfants et de semer ses graines de lumière. Retrouvez nos origines. Ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt, mais notre regard d'homme qui ne sait plus aimer. Alors ouvre à nouveau les yeux, regarde ce que la nature te donne, et saisis ces instants silencieux. Sortir de la brume. Je me laisse porter par ma plume, ne sachant guère combien de temps durera sur ma tête toute cette brume. Quelques-uns parmi vous ont eu le courage de rester debout, et même si c'est seul que je vis sur terre, à mes côtés, j'y suis toujours mes frères. Aux portes de l'univers, numéro un. C'est dans l'obscurité que notre lumière intérieure nous donne accès aux portes de l'univers. Voyage nocturne au Moutchik, numéro 1. Au milieu de ce lac libre et intense, c'est en paix où sous ce ciel nos âmes fusionnent et que nos cœurs ici s'assemblent. Regarde, même sans voile, ne pourrions-nous pas ramer ensemble jusqu'aux étoiles Je ne suis après tout qu'un homme, alors dis-moi, ma belle, quand partirons-nous en vacances Vestige du passé Tu as traversé ma vie aussi vite que la lumière. Il paraît qu'avec le temps, on oublie les blessures, les guerres. Tu es ici chez toi, dans mon cœur. Ton souvenir reste en moi, tu peux désormais partir ailleurs. Je m'adapte au changement j'accepte les épreuves, je regarde avec joie droit devant, même si mon âme est en deuil. le gardien du temps. Observe l'immensité et vois la chance du monde qui est là, sous tes pieds. Chaque planète, au-delà des mers et des océans, est à des années lumière Alors respecte notre terre, mon enfant. Il y a déjà tout ici et tout à construire. Pourquoi vouloir aller ailleurs Pourquoi vouloir tout détruire Ne vois-tu pas, chaque jour, que le cœur qui brille ici est juste rempli d'amour alors sois bienveillant et respectueux. Je t'offre mon univers et je sème des graines dans le jardin des cieux. À mon étoile. Des étoiles, j'en ai croisé par milliers, mais pas une n'est restée. Des étoiles, j'en ai connu des centaines, et pas que des vilaines. Des étoiles, j'en ai aimé des dizaines, mais très peu pour qui j'ai eu de la haine. Des étoiles, j'en ai rencontré quelques-unes, mais des comme toi, aucune. Ménéam Alors que je surveille Jupiter, Dieu bien au-delà des terres, j'observe de loin cette planète qui gravite au-dessus de ma tête. Sous la protection divine du ciel, ce petit hameau est une merveille, un œuvre de paix où nul ne peut la nuit perdre son cœur et le voir partir en confetti. Ici, le silence et la solitude viennent par habitude nous ouvrir tout simplement les yeux sur toute cette magie qui brille dans les cieux. Ici, ce n'est pas l'inspiration que nous venons chercher au plus profond, mais tout simplement les battements de nos cœurs que l'on vient découvrir avec émotion à cette heure. À tes couleurs, j'ai souvent couru après tes sept couleurs. Et si durant toutes ces années, sans doute, j'ai affronté le vent, la pluie, les orages, et même ces tempêtes ensablées, aujourd'hui, oh non, rien n'a changé. Et même si je savais qu'avec l'âge, je continuerais de t'aimer, quelles que soient nos routes, jamais je n'aurais pensé que tu m'offrirais ton cœur. Je lis mon destin, numéro 2 C'est dans le creux de tes lignes que l'avenir se dessine, et c'est dans celle de ta main que je lis mon destin. Tempête Sans un brin de folie, nul ne peut ressentir, ni du vent, ni de la pluie, l'intensité d'un souvenir. Il y a des instants indescriptibles que j'aimerais vous partager, mais qui ne peuvent uniquement se vivre qu'en étant à mes côtés. Seul au milieu d'une tempête, et uniquement pour vider mon âme, je me fais ensabler la tête, et le sable martèle le moindre de mes organes. Vertige Quand je me retrouve face à toi, j'ai la tête qui tourne en boucle, et le cœur qui s'affole. Je me retrouve encore une fois, un peu perdu avec mes doutes, mais je sais aujourd'hui que tu es ma boussole. Pour y trouver la paix Seul au milieu de ce décor, j'avais trouvé la paix et ce véritable trésor. Alors, pourquoi s'en aller Une partie de plaisir Même si j'avance dans le brouillard, il n'y a ici pas de place au hasard. Ici, nul ne peut venir sans y prendre plaisir. Quel que soit le chemin que tu arpentes, même si à cette heure je suis dans la pente, j'avance avec classe et précision pour traverser les obstacles du ponton. En cette saison, brume et lumière s'harmonisent avec les joies de l'hiver. Alors choisis ta couleur et rejoins mon univers pour jouer avec la magie et ouvrir les portes de la réussite. Réveil paisible, c'est seulement en trouvant la paix que l'évasion n'a plus de limite. Instant entre amis. Ici, tout y est simple, tout y est calme et tranquille. Je ne viens guère ici d'ailleurs pour pêcher, mais pour prendre le temps de nous retrouver. Ici, entre amis, en famille, juste le temps de trinquer avec les dieux de l'Olympe. Port de grima numéro 2 Si tous les matins je me réveille, les pieds dans l'eau, et si toutes les nuits je me couche et sombre à nouveau, soyez tranquille, je ne coulerai jamais, au pire je me laisserai porter, jusqu'à vous retrouver, vous qui attendez ma belle, chaque matin à l'aube, que je vous effleure, vous frôle. aux couleurs d'un voyage. Aujourd'hui, mon cœur est rempli de couleurs à ne plus savoir qu'en faire à cette heure. Je voudrais les offrir, les donner à une femme, mais tout me pousse à voyager seul pour rencontrer son âme. Je suis comme un vagabond cherchant à construire une nouvelle maison. Je dois redonner un sens à mon voyage et sécher les larmes de mon visage. Je navigue sur ces flots sans vraiment trouver les mots, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui si j'en suis là, c'est finalement un peu aussi grâce à toi, qui me suis tous les jours sans dire un mot et me voit partager cette passion en photo. Aussi loin que je regarde, ça a été dur, mais quel beau voyage. Devant arrivent de nouveaux horizons, pleins de couleurs et de passions. Allons-nous rester ensemble Il y avait sûrement des milliers d'autres endroits, mais à chaque fois, on est revenu là. Ce soir, je comprends enfin pourquoi. Alors danse, danse, profite de l'instant avec moi. Et cette fois, reste, ne repars pas. Lâche tout et regarde juste là devant toi. Si nos bras et nos corps n'étaient pas si durs, intensément, on s'unirait, c'est sûr. Le solitaire Si tu sombres, dis-toi que quelque part dans ton ombre quelqu'un te voit grand et fort et ne te voit que briller. LUEUR ESSENTIELLE C'est au cœur de la forêt qu'on les entendra le moins crier. C'est ici que doux me sera le bruit du silence. Alors c'est loin de ces âmes inconscientes auprès de ces enfants exceptionnels que je repars retrouver l'essentiel. Douceur nocturne numéro 2 C'est mon âme qui se meurt, mais depuis quand ai-je perdu mon cœur Demain est un jour de fête, mais depuis quand ai-je perdu la tête Dans cette vie intense et pleine de folie, ai-je oublié la simplicité de la vie Ai-je sombré depuis dans la dépression, entre folie et passion Il n'y a que l'amour et ce doux bonheur, qui ne puisse à cette heure, refaire naître en silence mon âme par la magie du cœur et par les flammes. Nul ne vaut de l'or pour retrouver encore les étoiles perdues dans le ciel, le jour où l'on m'a arraché mes ailes. Demain, c'est sûr, il n'y aura guère de danse. Je vais pour sûr respecter ce silence. Alors, avant de commencer une nouvelle année, je vais dire adieu aux douleurs du passé. Le reflet de nos âmes. Alors que je découvrais ton âme, au loin se reflétait la mienne. Comment résister à ton charme Comment ne pas vouloir saisir cette aubaine Souvenir d'un court voyage où de loin j'admirais tes couleurs. Mais que veux-tu À mon âge, se reflète aussi ma noirceur. Alors la tête dans les nuages, j'ai longtemps patienté en silence pour qu'au milieu des étoiles, on puisse reprendre la danse. Une rose parmi les étoiles. Une bouteille d'ambon rouge et de verre pour trinquer sur les étoiles. Ma rose est unique au monde. Et même si rien ne tourne rond, mon étoile brille toujours. Merci à tous de m'avoir euh, écouté, d'avoir pris le temps de découvrir euh, quelques-uns de mes textes, poèmes, et euh, de mes photographies. Euh, je, je vous remercie. Je vous remercie aussi de, voilà, de, de suivre mon travail, que ce soit sur les réseaux, que ce soit euh, sur mon site internet, ou que ce soit directement à, à mon atelier galerie qui est à Jacques en face de l'église. Et pour poursuivre, je vous laisse, en silence, profiter de quelques-uns des, des tirages qui sont disponibles à mon atelier, donc tirages d'auteur, tirages d'expo, euh, Voilà, que vous pouvez retrouver en suivant. Merci à tous en tout cas pour euh, m'avoir accordé euh, votre écoute et ce temps. Et euh, n'hésitez ben, pas à conseiller et à découvrir un peu plus mon travail. Merci à tous. Et évidemment pour tous ceux qui sont intéressés euh, par une des photographies, par euh, un tirage, n'hésitez pas à venir me voir euh, et m'en parler. Si vous avez une envie, une idée, même si vous n'avez pas vu quelque chose qui vous parlait ici, euh, j'aurai certainement quelque chose à vous proposer. En tout cas, je suis à votre écoute pour euh, répondre à, à vos envies et vos projets. N'hésitez pas à venir me voir et en découvrir plus. À très vite